Bonjour, Babangom. Bonjour. Babangom, vous êtes le secrétaire général du Sud-Est syndicat des travailleurs de la CNO. Déjà, ce 22 mars marque la journée mondiale de l'eau. Votre avis par rapport à cette journée? Oui, merci encore une fois euh, de vouloir penser à, à nous. Euh, je suis toujours le secrétaire général du CITES, Syndicat Unique des travail des eaux. Le 22 mars, journée euh, marque la journée mondiale de l'eau, instituée par l'ONU en 1993. Oui. D'accord. Votre avis par rapport à cette journée, euh, selon vous, euh, quelle est son importance, euh, Babangom? Mais l'importance, l'importance de cette journée, c'est garantir une eau potable à tous par une gestion préventive des risques. Parce que, pour dire que cette journée, on le dédie à l'ensemble des, des gens. Mm -hmm. Pour, ga pour garantir toutes les populations de l'eau Qu'est-ce qui explique euh, la cherté de l'eau au Sénégal euh, Babangom, surtout avec l'arrivée de CNO? On a constaté euh, que l'eau est devenue plus chère. Qu'est-ce qui explique voilà, cette situation? Ouais, l'eau est devenue plus chère, je pense bien que ça, les gens le disent. Mais l'eau n'est pas devenue plus chère parce que on n'a pas augmenté les tarifs de l'eau. Mais qu'est-ce qui a changé oui, oui. C'est avec la venue de la CNO que les gens ont augmenté euh, une autre usine, euh, l'usine de Kermomarsa, ils ont augmenté la capacité de, de, des gens pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Mais sur ce, les gens ont consommé l'eau dans leur robinet. C'est pour cela, au temps passé, ils n'avaient pas assez d'eau, ils économisaient l'eau. Maintenant, l'eau est en abondance, les gens euh, consomment toujours l'eau euh, à longueur de journée. C'est euh, pour dire que c'est la chèreté. Euh, euh, c'est ce qui explique la cherté de l'eau. C'est qui, qui explique que les gens n'avaient pas d'eau parce oui. qu'ils ne consommaient pas beaucoup. Oui. Mais maintenant ils ont assez d'eau donc ils consomment donc ils payent un peu plus cher par rapport à, la, à leur consommation intérieure. Raison pour laquelle certains consommateurs ont vu leur facture euh, d'eau euh, se doubler, tripler ou même euh, voilà, est-ce que c'est c'est logique ce que vous dites par rapport à la cherté de l'eau non, non, c'est pas l'eau n'est pas les, pas chère, mmh. mais ce sont les consommations qui ont changé. Mais vous dites euh, euh, vous euh, Sabine, oui. quand vous avez de l'eau qu'à qu midi, vous ne vous douchez qu'une seule fois, mais quand vous avez consommé de l'eau dans vos robinets et à tout moment, vous douchez deux à trois fois. C'est pour cela que ces consommations vont augmenter par rapport à, euh, au passé. Euh, l'eau avait... n'est pas devenu chère. Mais on a vu aussi, euh, Babangom, que la qualité, euh, que la qualité de l'eau, ça pose problème. En tout cas, les consommateurs ne cessent de dénoncer euh, la qualité de l'eau qu'ils euh, consomment. Euh, Qu'est-ce que vous répondez euh, à ça? Surtout que certains ne veulent euh, plus boire euh, de l'eau du robinet. Ils préfèrent acheter de l'eau minérale. Euh, voilà, et ça, c'est la qualité qui pose problème. Mais ce n'est pas, pas, pas, pas la qualité de l'eau, c'est la potabilité de l'eau qu'il devait euh, dire. Mais l'eau que nous donnons, nous, la saine eau que nous fournissons aux, euh, à la population, c'est une eau potable. Ah oui? Mais l'eau, vous savez que l'eau vient de différentes euh, régions. Oui. Mais ceux qui euh, sont alimentés dans les forages, ils auront une eau potable, mais une eau un peu rougeâtre, c'est par rapport... Euh, et c'est ce qui euh, vient de, -de Guet, ça c'est une eau presque, une eau douce, claire. Mais donc, nous on fournit de l'eau potable, mais les gens disent même, euh, de temps à autre qu'ils disent que l'eau euh, doit être incolore, inodore et sans oui, saveur. Oui, mais des fois, mm -hmm. mais elle provient dans une source, mais elle, elle, elle amène euh, la couleur de, cette, de la source d'où elle, elle vient. Mais euh, parfois, même, il y a une odeur euh, qui, qui, qui, qui dérange les, les, euh, les utilisateurs, les consommateurs. Mais, euh, mais dans l'eau de robinet, il n'y a pas une odeur qui peut déranger. Mais des fois, les gens. Des fois, bien sûr, surtout dans certains quartiers, dans certaines euh, régions, voilà, on voit une euh, eau euh, qui a une odeur, parfois, nauséabonde même. Mais vous, vous pouvez me dire dans quel quartier ou bien dans quelle localité je pense bien que nous fournissons la même eau euh, à toutes les populations sénégalaises. Mais c'est oui. par rapport mm -hmm. au contré et par rapport au forage que les gens, euh, euh, que, que les gens puissent de l'eau. Des fois, oui. quand on vous donne de l'eau, quand vous le, vous, le, vous, le mettez quelque, vous le mettez quelque part, mais l'eau est souillée par rapport à votre environnement. Mais ce n'est pas l'eau de robinet qui vient du robinet directement. Mais c'est souillé quelque part parce que vous l'avez mis dans un lieu qui n'est pas euh, du tout propre. Euh, Babangom, pourquoi certains quartiers de Dakar ont toujours des problèmes d'eau euh, euh, Mais euh, quand même, mm. ça, ça pourrait s'expliquer. Il y a les quartiers de Dakar, il y a des quartiers qui nous sont, euh, sont bas et des, et des quartiers qui sont euh, en hauteur. Donc, en tout cas, vous savez que nous, on fournit de l'eau et l'eau est toujours euh, euh, lente. Pas quand vous euh, dans les secteurs où il y a la succession des secteurs basses, l'eau vient euh, sans peine. Mais mm. quand vous partez dans une zone euh, ou bien plus élevée, l'eau a tendance à ralentir. C'est pour, euh, pour cela que les gens euh, n'ont pas d'eau euh, à tout moment. Mais c'est pour cela que il y a certains secteurs de Dakar qui n'ont pas d'eau. Mais je pense bien que tous les secteurs de Dakar à l'heure de pointe ont au moins de l'eau en abondance à certaines heures de la journée. Quelles sont les dispositions ou euh, la nouvelle politique de CENO pour l'accès à l'eau pour tous Mais, mais L'accès la, euh, de, de l'eau à, à toutes les populations, la nouvelle politique de la CENO, c'est-à-dire, la CNO distribue, mmh. mais euh, c'est l'état du Sénégal, par l'intermédiaire de la SONES, qui donne de l'eau à distribuer, à, qui donne la euh, CNO de l'eau à distribuer. Donc, la la, CNO, euh, la SONES, par ses investissements, a fait une troisième usine, mais la SONES euh, avec euh, le projet de dessalement des eaux de mer, je pense bien que toutes les populations auront suffisamment d'eau euh, à partir euh, de, de, de cette année, de la fin 2023. Je pense que toutes les populations de Dakar auront suffisamment d'eau en abondance et à tout moment. Le monde rural a du mal à avoir un accès à l'eau potable. Que suggérez-vous à, à l'État du Sénégal, Baba Qu'est-ce que vous dites Le monde rural oui. qui a du mal à avoir de l'eau potable comme il faut. Euh, Qu'est-ce que vous suggérez à l'État du Sénégal pour ça Oui, oui, euh, le monde rural n'est pas géré par, euh, par la oui. Mais nous, nous, on pense que oui. euh, toutes les populations du Sénégal doivent avoir un accès à l'eau. Donc, nous recommandons à l'État du Sénégal de, de beaucoup faire des investissements par rapport aux autres contrats qui ne sont pas dans le fermet à fermer. D'accord. Euh, parlons maintenant de la situation des travailleurs de Sénégal. Est-ce que vos conditions de travail sont devenues meilleures, oui ou non Oui, oui, oui. oui. Les conditions on, on améliore au fur et à mesure. On ne peut pas satisfaire de euh, dès dès l'instant, tout le monde est en même temps. Mais les conditions de, sont seulement améliorées. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de. Beaucoup, beaucoup. Vous avez eu voilà, des acquis entre-temps Oui, mm -hmm. oui, ouais, nous avons eu des acquis entre-temps. En mm -hmm. la, semaine, la semaine passée, nous étions à Sali pour un séminaire de négociation et nous, avons, nous, nous sommes sortis avec vraiment beaucoup d'acquis. Euh, au niveau de pour les travailleurs de la scène de la CNO. en oui, fait depuis a... un certain temps vous ne faites pas de, de bruit euh, voilà vous, vous ne faites pas de bruit euh, voilà oui. depuis un certain oui. temps les travailleurs de Sénaux effectivement Est -ce parce qu que nous, on ne fait, voilà. mm. ouais, fait pas de bruit parce que les gens vraiment se sont assis autour d'une table pour discuter des problèmes euh, saillants des travailleurs et pour régler tous les problèmes que les travailleront, ont, mais on ne peut pas régler tous les problèmes en, en même temps, à, à l'instant T. Pour cela, que nous avons fait un séminaire de euh, trois jours au niveau de sali Toutes les organisations syndicales étaient représentées et nous avons euh, eu des... Euh, nous avons eu par des conclusions un protocole d'accord que je vais vous mettre euh, à votre je vais vous soumettre, je vais vous mettre à vos pour que vous puissiez lire les acquis et avantages qui ont été accordés par la direction générale de CNO aux travailleurs. Mais comme nous sommes des travailleurs, et tout travailleur veut toujours être plus performant et plus euh, pour avoir de, beaucoup de beaucoup d'argent. Donc c'est pour cela que nous avons dit que nous allons continuer les négociations, nous allons faire à sorte que les travailleurs, vraiment euh, vers la fin du mois, ils auront beaucoup d'avantages, euh, beaucoup d'argent pour euh, euh, rendre au, au service de leur, de leur famille. Euh, dernière question, Baba. Êtes-vous euh, pour la gestion de l'eau par une société purement sénégalaise Oui, ouais, mais la gestion purement sénégalaise, ah, ben, je pense bien que ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal que, que les Sénégalais, au moins une société sénégalaise comme la Sénégalais, puisse prendre euh, l'ensemble... Du, du secteur de l'eau. Mais des gens, au moins des gens plus rigoureux dans la gestion. Parce que c'est comme le passé, mais les gens avaient le monopole de l'eau. Mais l'eau étant une rare les gens n'arrivaient pas à au moins que les populations n'arrivaient pas à avoir de l'eau en abondance. Donc c'est pour cela qu'on a fait une... Euh, qu'on a, qu a, qu a donné ça à des, à, des, à des privés étrangers. Mais si le cas... Il y a des Sénégalais putains qui puissent faire mieux que euh, les Français, et mieux vaut qu'on qu leur donne l'eau pour qu'on puisse le distribuer aux, aux Sénégalais encore. Ce serait, moi, je suis vraiment pour une concession de, euh, de l'eau pour les, pour les Sénégalais. Voilà. Euh, Babangom, Réumi FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SUTES. SUTES, c'est le syndicat du, des travailleurs c est, c est, de la syndicat Sénégal. Des travailleurs Sénégal. Des eaux du Sénégal. Syndicat ouais. unique des travailleurs de la Sénégal, des eaux du Sénégal. Merci ouais, ouais. beaucoup, Babango. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci.